ouais pas pas ouf <rire> les amis qui dit ventilateur Ah bah qui dit collier de fleurs là-bas C'est vrai j'ai ajouté ça <rire> Il est content Bon bref c'est l'été quoi Vous l'avez compris c'est l'été Au moment où cette vidéo sortira On sera dimanche Dimanche à Bamako 17 juillet si tout va bien Donc les examens pour vous Normalement tout est, tout est terminé euh, Ceux qui bossent évidemment Bon courage à vous Tout ça pour vous dire que euh, Ces derniers temps Les vidéos que vous voyez sur la chaîne Ce sont des vidéos qui sont pas mal tournées à l'avance D'autant plus les vidéos qui sortiront la semaine prochaine Voilà comme ça vous le savez Vous avez compris que cette vidéo est programmée euh, ce dimanche Tout a été réfléchi Pour la simple et bonne raison que dès le lendemain de la sortie de cette vidéo, je pars à Nantes. Et bah, tout simplement parce que je vais aller rejoindre mon copain, mon copain Créo. Créo, vous connaissez bien, alias Corentin. Créo avec qui on a fait des vidéos Minecraft à la bonne époque. 2016, on en a fait en 2017. Il était venu me rencontrer IRL en 2019. Du coup, on va boucler la boucle. Je vais euh, le rejoindre euh, à Nantes. Ça va être super cool. Ça va être super cool. J'ai trop trop hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer. Ça fait Ça fait 3 ans que j'ai pas vu la mer. Alors aujourd'hui, quel est le but de cette vidéo J'aime bien connaître un petit peu euh, là où je vais. Du coup, je me suis dit. Et eh ben, on va devenir un collable. Aujourd'hui on va faire plein de quiz Quelle star de foot croise-t-on régulièrement à Nantes C'est trop stylé Zinedine Zidane, Eric Cantona, Michel Platini Bon c'est bien je les connais tous au moins Je passe pas non plus pour un connard euh, Par contre lequel c'est une bonne question Je vais dire Michel Platini ah Eric Cantona, il est né en 1956 à Marseille C'est un footballeur à Marseille, mais qu'est-ce qu'il faut à Nantes Quand le célèbre passage Pomeray a-t-il été ouvert Est-ce que c'est pas là où il y a euh, plein d'expositions, je sais pas quoi Parce que je sais qu'il y a des expositions trop stylées à Nantes Non, ça n'a aucun rapport, je pense 1805, ça me paraît trop vieux 1840, eh, c'est quoi 1920 Ah oh, putain, oh là là, j'aurais dû couper la poire en deux Comment appelait-on l'ancien tramway de Nantes en service entre 1879 et 1958. Je pense pas que ce soit le Loire Express. Parce qu'en 1879, je doute que l'humain était déjà en mode. Euh, euh, avec les trains, genre. Euh... Ah, l'Express, machin. Enfin, ah, ouais, non, je, je suis en train de dire de la merde. Le péril jaune, je trouve ça bizarre. Le petit train nantais, je dirais. Putain. Le péril jaune, c'était. Oh C'est moi qui est en péril, frère. Quelle est la population de Nantes Ça date de 2018, euh, ce quiz. Il faut partir du principe qu'il y a beaucoup de monde. <rire> non, j'hésite entre 205 000 et 298 000. Mais ce sera pas ça. Allez, je tente le tout double. Oh putain, j'avais raison de toute façon c'était soit ça soit ça Dernière question, il faut que, euh, que j'ai juste un hein. Quel événement a marqué Nantes en 1910 euh, L'incendie du théâtre Graslin, des inondations exceptionnelles, l'arrivée du chemin de fer Alors, des inondations en 1910 ça n'existait pas Moi je dirais l'arrivée du chemin de fer, je pense que c'est un événement positif Oh putain, j'ai tout faux Non c'est trop... Comment s'appelle le stade de foot Alors, Félix Bolaère, Geoffroy Guichard... Non, ça, c'est pas possible. Le stadium et la Beaujoire. Le foot, je n'y connais absolument rien, les gars. Mais je dirais c'est le stadium, tout simplement. Ah, on aura les réponses qu'à la fin. Oh là là, ça va être terrible. Qu'est-ce que Talensac Le plus grand vide-grenier de la ville, le plus grand marché de la ville, le plus grand centre commercial de la ville. Non, c'est pas ça, du coup. Je dirais que c'est le plus grand marché de la ville. Faites-moi confiance. J'aurais beaucoup plus de bonnes réponses, je pense. Quel endroit possède un jardin du style japonais Quoi Il y a un jardin japonais On y va direct, hein On y va direct. L'île de Versailles. Aucun rapport avec le Japon. Moi, je dirais le jardin des plantes. Quand fut construit le passage Pommeray Je le sais, je le sais. On l'a vu avant. 1843. 1843. Donc construction 1840. J'aurais une bonne réponse, les gars, dans le quiz, une seule. Combien y a-t-il de lignes de tramway Enfin, on va mettre le maximum 3 Que peut-on trouver sur le toit terrasse de la cité radieuse Immeuble de 17 étages construite par le Corbusier Non une restauration panoramique À quel type de musique est consacré le festival Les rendez-vous de l'Erdre Musique électronique hein Voir les résultats 30% de bonnes réponses Alors le stade de foot La Beaujoire Je sais pas pourquoi mais je savais que c'était ça Qu'est-ce que le Talensac J'avais raison c'est bel et bien le plus grand marché de la ville Ah l'endroit qui possède un jardin de style japonais C'est l'île de Versailles L'île de Versailles aucun rapport avec le Japon Ça ça me permet de savoir des choses Parce que si ça se trouve Créo, il a pas prévu de me faire visiter ça Ah ça j'y vais dire oh J'y vais direct mec En plus il y a des photos à faire frère oh. Combien y a-t-il de lignes de tramway Le maximum Ah c'est bel et bien une école Qu'on peut trouver sur le toit terrasse Et c'est du jazz Le type de musique Au festival Les rendez-vous de l'Erdre Ah je suis pas ouf hein proclamait l'édit de Nantes signé par Henri IV en 1598 J'ai un mindset dans ma tête qui me dit que tout ce qui se passe avant les années 1800 1700, allez, plutôt 1500, 1600, tout ce qui se passe dans ces vieilles années-là, incroyable. Et eh ben, tout ça c'est toujours en rapport avec la religion. C'est c'est mon mindset. Donc du coup, les protestants ont le droit d'exercer leur culte. Moi je dis que c'est ça. Quelle est la traduction de la devise latine de Nantes Je connais même pas la devise de Nantes, frérot. Cette enseigne peut m'aider. Regardez, il y a un bateau, on est en bord de mer, battu par les flots mais ne coule pas, c'est d'une évidence, c'est d'une évidence. Je pense. Le jaune qui symbolise la réussite et le vert l'espoir. Les c'est logique. Quel peuple gaulois vivait sur le site de Nantes C'était les Namek. T'inquiète, je sais ce que je dis. Le passage Pommeray est un lieu emblématique de Nantes. Quel célèbre cinéaste associé à la Nouvelle Vague s'en est servi comme décor pour trois de ses films C'est vrai Il y a trois films qui ont été tournés là-bas. C'est François Truffaut. Quel roi de France ne fut pas l'époux de Anne de Bretagne Putain, Anne de Bretagne, elle a tourné. Hein elle a tourné, la salle. A... Ah euh, bah, je dirais que c'est Louis VII parce que je sais que Louis VII, il était sage. Pour accéder à votre score, veuillez renseigner votre ville et votre adresse mail Oh, vous êtes chiant. Ah ouais, j'accepte de re... Eh hey frère, vous abusez, hein Bon messieurs, dames, vous me direz, vous me direz euh, pour ce dernier quiz, quelles ont été les bonnes réponses. J'espère que je m'en suis pas trop mal sorti en vrai, comme dit, j'y connais rien à Nantes. J'ai appris pas mal de choses, maintenant je sais qu'il y a un jardin japonais, ça c'est stylé. J'ai hâte de partir, je pars demain au moment où la vidéo sortira, mais vous vous doutez bien à l'heure où, où je tourne cette vidéo, et il faut encore un petit peu attendre. J'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo. ciao tout le monde